Le jeûne est le quatrième pilier de l'islam. Le prophète et bénédictions d'Allah sur lui a dit « L'islam est basé sur cinq piliers » et il a évoqué parmi ces piliers « et le jeûne de ramadan ». Et il est obligatoire de jeûner le mois de ramadan pour tout musulman pubère possédant tout son esprit qui en a la capacité et qui est résident. Et le mois de ramadan s'affirme et se constate par la vision oculaire simple ou à l'aide d'appareils récents tels le télescope. Ou bien par le fait de compléter le mois de Shaban à 30 jours dans le cas où le croissant lunaire n'a pas été aperçu. Et le calcul astronomique n'est pas pris en compte pour cela. Et il est obligatoire de placer l'intention de jeûner à partir de la nuit et une seule intention suffit au début du mois tant que le jeûne n'est pas interrompu au cours du mois par une excuse valable car dans ce cas, il faudra renouveler son intention de jeûne. Et l'obligation du jeûne est le fait de se retenir de tout ce qui est fait rompre le jeûne de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Et celui qui mange ou boit pensant qu'il fait toujours nuit et que l'aube n'est toujours pas apparu, et de même pour celui qui mange au bois pensant que le soleil s'est couché, puis par la suite, il lui apparaît qu'il s'est trompé, alors son jeûne est valide. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, « Certes, Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. »